Bonjour, euh, je suis dans l'application euh, Classroom v 3 donc la version éducation pour Lego Mindstorm. Et euh, j'aimerais ça pouvoir avoir accès à l'image de mes programmes, donc mes modes de programmation, euh, sans voir l'arrière-plan. Donc si je fais une copie d'écran, je vais avoir les petits picots qu'on retrouve ici, puis des fois un arrière-plan euh, blanc, euh, donc tout dépendant comment je l'ai coupé, là, euh, qui serait pas nécessairement quelque chose que je veux voir. Donc ici, il est possible de le faire, d'aller chercher les images, euh, à travers le fichier de programmation que ça va générer euh, et on va avoir besoin d'un petit logiciel, là. ici je vais utiliser Inkscape là. je vais vous montrer ça dans cette vidéo donc j'ai mon euh, ma programmation qui est terminée j'aimerais ça pouvoir accéder aux images de cette programmation je vais venir ici dans fichier je vais l'enregistrer à un endroit là. ici là, j'avais déjà un dossier sélectionné dans lequel je l'enregistrais et à partir de ce fichier là, donc je vais aller dans mon dossier ici euh, c'est un fichier LMSP. Donc, ce fichier-là ici, je vais pouvoir aller le dézipper pour, en réalité, c'est un ensemble de, de fichiers. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre l'instance que j'utilise normalement. Moi, j'utilise 7zip, peut, peut y avoir d'autres personnes là, qui utilisent une autre instance là, pour dézipper euh, des dossiers. Donc, je vais aller le euh, dézipper pour ensuite générer le dossier là, qui est rattaché à ce fichier-là. Dans ce dossier-là, je vais remarquer que ça a généré trois. Fichier. Et moi, celui qui m'intéresse ici, c'est le fichier ICON, euh, qui est un fichier SVG, donc que je vais pouvoir ouvrir. Euh, l'application que je vais utiliser ici, c'est Inkscape. Vous pouvez utiliser l'application de votre choix là, pour pouvoir l'ouvrir et générer un fichier là, qui va être insérable là, ailleurs dans d'autres documents, soit un JPEG ou un PNG. Moi ici, je vais aller générer un PNG parce que je vais avoir l'arrière-plan transparent. Donc, je vais l'ouvrir avec Inkscape. Donc, il a généré un fichier là, dans Inkscape, le fichier qui est ouvert ici. Euh, je vais juste aller changer l'ajustement de la fenêtre là, pour le voir un peu mieux. Donc, si je voulais, je pourrais euh, aller euh, dégrouper pour pouvoir aller changer chacun des éléments, donc retirer certains éléments si je voulais garder simplement un des blocs. Chacune des images aussi est indépendante. Là, lorsque je dégroupe, je vais devoir dégrouper plusieurs fois. Je peux aussi, euh, à l'intérieur de l'image, en cliquant « en double-cliquant plusieurs fois à l'endroit où -ce que je veux me rendre, aller modifier aussi le contenu d'une boîte de texte ici. Donc ici, je le vois, là, je pourrais changer euh, pour euh, rajouter un chiffre là, de mon champ. ou tout simplement ou également aussi, là, je pourrais aller euh, effacer pour pouvoir faire des euh, des trous là, que mes élèves là, pourraient compléter. Euh, par défaut, l'arrière-plan il est transparent, donc ici on voit que c'est blanc, mais je peux vous dire que dans le fichier PNG généré, l'arrière-plan va être transparent. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'aller dans Fichier, d'aller dans Exporter au format PNG. Ici, je vais aller sélectionner la page, je me que j'ai sélectionné pour avoir tous mes blocs là, que je voulais avoir ici. Je peux aller sélectionner dans quel endroit là, je veux exporter. Mon fichier qui va être un PNG, qui va être une image que je vais pouvoir utiliser ailleurs. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est exporter mon image. Et maintenant, je peux retourner voir ici. Là, je l'avais fait. Là, le nom qui a été donné, c'était G72. là On pourrait donner un autre nom. Et euh, maintenant, j'ai un fichier, une, euh, je pourrais dire, un, une image en format PNG que je peux insérer là, dans un document Word, que je peux insérer sur un site web là, sans problème et euh, la qualité est quand même assez bien. Et j'ai un arrière-plan qui est transparent là maintenant. Euh, je peux vous dire aussi que cela fonctionne avec l'application, euh, tous les fichiers là, de Lego Spike Prime on peut fonctionner de la même manière, le déziper, aller chercher le fichier CSV et pouvoir soit le modifier ou tout simplement juste le transférer en format PNG pour pouvoir utiliser ailleurs. Donc, je vous souhaite une belle expérimentation.